Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo sur le stacking. Le stacking de quoi De crypto-monnaie, vous devez vous en douter. Je vous invite à voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Elle est beaucoup plus théorique et beaucoup moins pratique que la vidéo qui va suivre, mais elle me semble super importante pour comprendre ce qui se passe derrière et arrêter d'investir dans des trucs qu'on ne comprend même pas. Pour ceux qui ont vraiment la flemme d'aller voir la vidéo, je vous propose un petit résumé, même si je vous encourage fortement à aller la voir. En gros, lorsque vous allez stacker des crypto-monnaies, vous allez être rémunéré pour ça, car vous participez à la sécurisation de la blockchain. Pour ce faire, vous allez rejoindre un validateur, c'est-à-dire un regroupement, un pool, de personnes qui veulent stacker leurs jetons dans la blockchain. Et oui, on ne peut pas faire ça tout seul, on a besoin d'une infrastructure, mais surtout d'un minimum de jetons qu'on stack sur la blockchain. Ensuite, stacker peut également donner des avantages, comme par exemple avoir le droit de vote sur un protocole pour voter des nouvelles features, par exemple. Pour ça, il faut que ce soit un jeton de gouvernance, donc ça va dépendre de la plateforme sur laquelle vous stacker. Par exemple, on peut citer le jeton de Uniswap ou de Encore Protocol. En termes de risques, il en existe plusieurs. Jusque-là, je vous parlais donc du stacking on-chain, mais il y a aussi des risques liés au stacking off-chain. Dans la précédente vidéo, je vous explique en détail ce que c'est. Mais du coup, ce que vous fassez du on-chain ou off-chain, le protocole ou la plateforme sur laquelle vous déposez peut se faire hacker, pirater et vider de ses fonds, et donc les vôtres. Si vous avez rejoint un validateur, il se peut qu'il fasse n'importe quoi, qu'il vous reverse pas les récompenses que vous devriez avoir, ou que tout simplement il fasse une erreur et qu'il soit puni pour ça, et donc vous aussi. Vous pouvez également, comme avec les cryptos en général, perdre vos clés privées, et donc accès au pool dans lequel vous stackez et donc à vos fonds. Vous pouvez aussi être exposé à la volatilité des cryptos. Ça, c'est dans tous les cas valable. Donc voilà, ça c'était pour les risques en résumé. Je vous propose donc de passer à la pratique en allant sur mon écran directement et on va découper la vidéo en trois parties. La première va être le stacking sur les exchanges centralisés qu'on va appeler généralement stacking off-chain, mais vous allez voir, il y a aussi un peu de on-chain. On verra où stacker, quels sont les rendements, les avantages et les inconvénients. On fera ensuite pareil sur des plateformes qui ne sont pas vraiment des exchanges, mais sur lesquelles on va pouvoir déléguer le stacking. On verra sur quelles plateformes ça peut se faire. Et ensuite, on verra le vrai stacking on-chain via des validateurs. Je vous montrerai quelques exemples, les avantages, les inconvénients et surtout quel rendement on peut espérer. Et juste avant de passer sur mon écran, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes quasiment 90% à regarder nos vidéos sans être abonné et c'est vraiment le meilleur moyen de nous récompenser. Allez, c'est parti Alors comme promis on se retrouve sur mon écran, donc je vais commencer par Binance. Comme je vous l'avais dit on se retrouve d'abord sur les exchanges centralisés et Binance est vraiment le meilleur exemple. Pour plusieurs bonnes raisons d'ailleurs, la première c'est que l'interface est hyper simple, c'est le plus gros exchange du monde, facile à utiliser, franchement je kiffe. Puis en plus de ça on va voir que les taux sont pas si dégueux dessus quand même, je vous propose d'aller regarder. Donc pour effectuer du stacking sur Binance vous avez plusieurs solutions. Ce qu'on va d'abord faire c'est qu'on va aller voir du coup comment y accéder. Donc pour y accéder, ce que vous allez faire, vous allez aller dans « Gagner des cryptos ». C'est plutôt explicite. Et vous allez voir, vous avez plusieurs propositions. Et nous, on va se concentrer sur « Stacking ». Vous avez compris. On clique dessus et on voit où est-ce que ça nous emmène. Donc ça va nous emmener sur un truc « Stacking verrouillé ». Et c'est clairement ce qui va le plus nous intéresser. C'est ici qu'on va voir comment fonctionne le « Stacking ». Donc une fois arrivé sur cette page, vous avez la liste de toutes les cryptos que vous allez pouvoir stacker sur la plateforme. Et ce qu'ils entendent par « Stacking verrouillé », c'est que vous allez devoir sélectionner une période de lock sur vos cryptos. C'est-à-dire que votre crypto va être bloqué durant la durée que vous avez choisie. Vous l'avez compris Plus vous allez bloquer longtemps, généralement, plus le taux sera élevé. Sauf cas exceptionnel. Sur Binance, ce n'est pas valable de partout, mais vous pouvez arrêter. Si jamais vous avez bloqué vos cryptos et que vous souhaitez vous arrêter avant, vous pouvez le faire. Donc, c'est pas bloqué bloqué, Mais par contre, je crois que vous perdez les intérêts que vous deviez gagner. Donc, c'est un peu con. Petit rappel quand même pour tous les inconvénients de stacker sur une plateforme centralisée comme Binance ou une autre, c'est que vous n'avez pas accès aux airdrops qui peuvent arriver si vous stackez vraiment sur un protocole. Euh, c'est vos fonds, mais ce n'est pas vos clés privées. Vous déposez vos cryptos sur la plateforme, elle peut faire ce qu'elle qu veut avec, vu que ce plus vous qui possédez les clés privées. Du coup, par conséquent, tout est un peu opaque, ça manque de transparence. Ils vous prélèvent des commissions dessus, des fois vous ne savez même pas ce que c'est. Et de manière générale, vous avez un taux plus faible que sur la DeFi classique, et si vous alliez stacker directement sur le protocole en question. Je vais vous prendre un exemple assez parlant. Prenons l'exemple de Atom, parce qu'on va voir après, quand on veut le stacker vraiment euh, bah, sur le protocole euh, en question. Alors là, c'est un cas exceptionnel. Si vous voulez bloquer 120 jours, c'est 30%. Euh, spoil, si vous stackez vraiment de l'Atom sur la blockchain Atom, c'est 16% de mémoire. Donc si vous descendez à 90, bon ben bah, voilà, vous voyez Là, on se rapproche du taux véritable. Je crois qu'il est un tout petit peu plus, plus élevé, mais voilà. Pour 90 jours, en fait, ça revient au même de stacker sur Binance que sur un validateur Atom. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même tous les inconvénients que je vous citais, donc il n'y a pas que le rendement à prendre en question. Par contre, si on réduit la période, vous verrez que vous n'êtes pas du tout profitable. D'autant plus que, bah, vous voyez, ici, c'est pas toujours disponible. Et oui, Binance va mettre des quotas de ce que vous pouvez stacker sur sa plateforme. Donc, il est possible que vous ne puissiez pas avoir accès à certains contrats selon les durées. Par exemple, ici, 60 et 90 jours, c'est vendu, il n'y a plus de place. 120 jours, il y a encore, donc j'ai envie de dire c'est plutôt cool. Si on annule la recherche sur Atom, si vous avez déjà des cryptos sur Binance dans un portefeuille spot, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment les cryptos sur votre compte normal, vous pouvez cliquer sur « Appareiller mes actifs » et en fait, selon les actifs que vous allez posséder, ils vont vous proposer une liste de cryptos que vous pouvez stacker. Ça vous évite d'avoir toute la liste des cryptos disponibles sur la plateforme, et seulement celles que vous pouvez utiliser vous-même. Vous pouvez aussi cocher « Afficher que les prêts disponibles ». Ça vous évite, comme par exemple sur Atom, d'avoir ceux qui ne sont pas disponibles. Donc si je le coche, hop, on voit que Atom, il a enlevé 60 et 90 jours parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Et ensuite, bah, vous pouvez faire votre marché, hein, concrètement. C'est-à-dire que vous allez balayer. Vous voyez, là, il y en a encore d'autres. Hein, on peut les tous les balayer. Et voir que les taux, il y a des taux de port, hein, honnêtement. Il y a de quoi faire, quand même. Vous voyez, là, c'est un stablecoin à 1963. Alors, je ne vous cache pas que derrière, ce n'est pas du stacking sur l'UST. C'est un mécanisme de landing. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Et de toute façon, on vous fera un tuto juste après euh, celle-ci sur les mécanismes de landing et borrowing. Vous allez voir, on peut gagner peut-être un peu plus qu'avec le stacking. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, vous pouvez tout parcourir. C'est hyper bien foutu. Et ce qui est cool, c'est que vous avez juste à cliquer dessus. Vous faites « Stacker maintenant ». Là, il vous demande la durée que vous voulez. Vous mettez ce que vous possédez. Bon, moi, j'ai une poussière de Luna, hein. Donc là, par exemple, si je mets max, euh, il me donne plein d'informations, voilà, au bout de combien de temps les intérêts sont versés, etc. Quand est-ce que je récupère mes fonds, le taux, bla bla bla, bla, bla, bla vous lisez, vous acceptez et vous confirmez jusqu'ici. Vous voyez aussi, vous avez un quota. Par exemple, là, sur ce contrat, vous pouvez pas mettre plus de 5 luna. C'est pas énorme, hein, ça fait à peu près 500 balles sur 30 jours. Par contre, c'est 3000 luna, c'est royal. Donc voilà, faites attention, il y a quand même des limites. Pour ce qui est des autres plateformes, comme par exemple Kraken ou Crypto.com, ou même Coinbase, que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, en fait, le mécanisme est exactement le même. Vous allez sélectionner un contrat, vous allez avoir plus ou moins de lock. Je vais vous montrer une image, quand même assez parlante, qui est pratique. Alors, je suis désolé pour le site qui l'a créé, je ne le retrouve plus. Donc, euh, voilà, s'ils se reconnaissent, qu'ils mettent un commentaire, je suis désolé. Ils ont fait une petite, un petit comparatif, en fait, de tous les endroits où on peut stacker. Alors, je vous demande seulement de ne pas regarder les deux derniers, parce qu'on va en parler. Mais voilà, en fait, vous allez voir... Tous les caractéristiques propres à la plateforme donc là il y a kraken crypto.com généralement c'est des locks euh, soit sans log je crois soit jusqu'à 3 mois de lock pour monter le taux euh, c'est pas du vrai stacking encore une fois et vous pouvez plus toucher vos cryptos par exemple euh, kraken ils disent que voilà les dépôts et les intérêts sont sans délai vous pouvez retirer quand vous voulez et là ils vous donnent des taux à titre indicatif c'est plutôt intéressant que comme une ftx j'utilise pas donc voilà euh, si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette image dans la description, puis vous pouvez faire vos comparatifs vous-même. Maintenant, je vous propose de passer sur la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire d'utiliser une plateforme centralisée qui va manager votre stacking, mais qui derrière va vraiment stacker vos jetons pour le coup. Et je vous propose de partir sur la plateforme de Hasher, qui est quand même très connue, que ce soit sa plateforme ou lui-même d'ailleurs. D'ailleurs, si tu nous vois, mets un commentaire. Hein. C'est vraiment la, la mendicité aujourd'hui. Donc voilà, sur son site, en fait, vous avez un onglet « Stacking » ici. Hein. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Ils vont vous proposer euh, bah, différents taux d'intérêt sur différents protocoles. Donc, spoil, euh, les taux sont un peu plus bas que sur le protocole lui-même. On reprend l'exemple d'Atom, vous voyez, 13,5%. Alors, attention, ici, c'est de l'APR, pas de l'APY. Bon, en français, ça ne veut rien dire comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, c'est un taux sans avoir réinvesti les bénéfices. Donc en réinvestissant, on est peut-être un peu au-delà, genre des 15%, un truc comme ça. Il euh, faut savoir quand même que bah, pour vivre, eux, ils prennent des frais, hein, logique, il y a une commission, parce qu'en fait, ce sont eux-mêmes des validateurs. Donc en fait, déposer sur Just Mining, ça revient à déposer sur un validateur, mais vous n'avez pas besoin de connecter votre wallet ni rien, vous pouvez faire même un dépôt en euros chez eux. Ils vont vous acheter les jetons, les stacker et vous toucher vos récompenses sans avoir rien à faire. Du coup, c'est assez transparent, mais les frais sont élevés, surtout si vous déposez pas directement les jetons dessus, parce que vous allez avoir des frais de service. Et puis même si vous déposez vos jetons directement dessus, vous perdez quand même ce que je vous avais dit la dernière fois, vos droits de vote, les airdrops, tout ça, tout ça. Donc bon, c'est un peu relou. Du coup, je vous prends encore l'exemple pour Atom. Comment est-ce qu'on fait pour stacker sur Just Mining Vous cliquez sur Investir. Hop, ça descend. Vous pouvez sélectionner le nombre de tokens comme ça. Vous pouvez aussi les écrire ici. Oula, je me suis peut-être un peu emballé. Et en fait, il vous donne vraiment... Euh le descriptif, donc minimum deux atomes, intérêt euh, crédité tous les. toutes les minutes. Les tokens sont bloqués, euh, le contrat est à durée indéterminée, et ils vous précisent qu'ils prennent 14% de fees. Ce quand même énorme. Hein. Euh, en général, sur les validateurs, ça ne dépasse pas les 5% s'ils sont honnêtes. Donc euh, voilà. Après vous payez un service, hein, c'est normal. Vous pouvez soit déposer vos tokens, et là ils vont vous donner une adresse normalement. Si vous cliquez sur déposer vos tokens, il faut se connecter, mais en fait ils vont vous, vous devez d'abord faire une demande de dépôt. Il la valide et il vous envoie une adresse Atom sur laquelle déposer vos jetons. Sinon, vous pouvez cliquer sur investir. Pareil, je suppose qu'ils vont vous demander de me connecter. Voilà. Mais là, vous allez pouvoir faire un dépôt via carte bancaire ou virement bancaire, je ne sais plus, euh, moyennant des frais. Donc voilà, ça c'était pour Just Mining. Il existe aussi une autre plateforme que je vais vous remontrer du coup sur cette image qui s'appelle Fill Mining. Euh, c'est aussi une plateforme française a priori et euh, bon, en fait ils ont vraiment tous les mêmes caractéristiques que Just Mining sauf que les taux ont l'air un peu plus bas donc bon bah voilà ça dépend euh, faites-vous votre propre avis faites vos propres recherches bien sûr et puis surtout bah, essayez d'aller dénicher les meilleures plateformes vous-même hein. je ne les connais pas toutes et je vous propose de passer à la troisième partie Bon, du coup, dans cette partie, je vais vous montrer comment directement stacker des jetons. On se retrouve sur la page de lab qui est un validateur français, sur l'univers Cosmos, plutôt l'écosystème. Il est hyper bien, je vous en ai déjà fait une vidéo dessus, d'accord, pour... Sta euh, bah. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus pour apprendre à stacker dans l'écosystème Cosmos, via euh, la plateforme Osmosis aussi, pour faire des transferts, bref... Je reviens pas dessus, donc je vais pas vous montrer toute la démarche. Je vous invite vraiment à voir la vidéo si vous voulez stacker dessus et avoir des rendements jusqu'à 100% par an sur des cryptos plutôt pas mal. Donc, euh, allez voir cette vidéo si vous voulez vraiment découvrir parce que je vais pas tout vous remontrer. Mais du coup, comment ça se passe Je vous fais une simulation. Vous avez vos jetons Atom sur euh, votre wallet Kepler, par exemple. Donc là, on va prendre mon compte à moi. Euh, c'est pas grave, vous allez voir mon solde. Je m'en remettrai. Voilà, donc là, c'est mon jeu, c'est mon wallet Atom. Vous pouvez voir que j'en ai 23 et des brouettes. Hein. Euh, voilà. Que ça intéresse. Et du coup, en fait, dessus, vous allez pouvoir stack en cliquant ici. Donc, une fois que vous avez vos cryptos dessus, vous cliquez soit sur stack ici. Ça va vous ouvrir une page sur laquelle vous allez avoir la liste des validateurs. Le temps que ça s'ouvre. Tac, tac, tac, c'est un peu long. Voilà, là, vous allez avoir la liste des validateurs. Il euh, y en a qui ont plus ou moins de commissions. Bon, eux, 100% d'intérêt. Euh, bon, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Hein. Mais euh, voilà, en général, c'est plutôt 5%. Vous pouvez cliquer ici sur « Manage ». Et Delegate, ça veut dire stacker vos cryptos dessus. Moi, je suis chez StakeLab, ils sont français, ils sont cool en plus, ils sont assez dispo sur Twitter, donc je vous invite à le faire chez eux. Euh, c'est vraiment plutôt pas mal. Euh, et en fait, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. Je ne sais pas si vous attendez à ce qu'il y ait autre chose. Sur leur site, c'est pareil, vous cliquez sur la crypto de votre choix, ça vous redirige vers exactement la même page que celle que je viens de vous montrer, sauf que ça vous sélectionne d'ores et déjà le validateur. Donc voilà, comme ça vous gagnez un peu de temps. Vous voyez, là, la commission elle est de 1%. Ils se foutent vraiment pas de la gueule du monde, je trouve ça vraiment cool. Voilà, ils me disent que j'en ai 0.22, je clique sur max, delegate, voilà. Après, ils vont me demander de valider le contrat, etc. J'ai pas envie de le faire, euh, parce que là, j'ai des poussières. Mais vous avez compris comment ça se passe. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment stacker sur autre chose que Cosmos, parce que j'ai déjà fait une vidéo, et on va prendre le protocole Lido. Lido Network, c'est ici. C'est pour stack, euh, alors c'est pas du stacking comme on l'entend, c'est du liquid stacking, je ne vais pas revenir dessus, il faut juste se dire que ça reste du stacking assez safe sur lequel vous restez euh, possesseur de vos clés privées, donc euh, c'est quand même pas mal, et du coup ça vous permet de toucher des revenus assez intéressants, on va voir ça juste ici, euh, sur quelques blockchains, alors c'est assez limité, mais c'est déjà pas mal. Alors, alors oui c'est pas du 50% sur Ether Vu que là c'est Ether 2.0 donc euh, Vu que Ethereum va passer en proof of stake On va pouvoir stacker sur Ethereum Et on peut déjà le faire 3,9% d'IPR c'est pas mal En sachant que si vous réinvestissez régulièrement vos bénéfices Vous pouvez quand même monter à un peu plus de 4 voire même 5% si vous débrouillez bien là, vous avez Terra euh, Là c'est réinvesti Parce que c'est un APY Solana, Polygon, Kusama Que je connais pas du tout d'ailleurs Je n'ai vraiment jamais bossé dessus et en fait, pour stacker, ça va être tout simple. Euh, D'ailleurs, ce protocole est compatible avec Ledger, si vous avez une clé Ledger. Donc, si vous avez des grosses sommes d'argent, c'est bien. Vous pouvez le voir dessus, là, il y a 10 milliards en Ether. C'est quand même pas mal. Euh, 9 milliards en Terra, pas mal en Solana. Donc, en fait, selon là où vous allez cliquer, ça va vous rediriger vers une nouvelle page. On va prendre celle-ci. Donc là, c'est pour stack de l'Ether sur Lido. Vous connectez votre wallet, vous mettez combien vous voulez et ensuite vous suivez la procédure, c'est tout simple, euh, et ensuite vous irez sur cette page pour voir bah, vos rewards, combien vous touchez de stacking, etc. C'est franchement bien foutu, euh, j'ai pas grand chose à ajouter en fait. Et ça va se passer exactement selon la crypto que vous allez choisir, ça va juste vous rediriger vers une nouvelle page. Dernière chose, c'est sur euh, un exchange décentralisé, je vous prends PancakeSwap parce qu'on a déjà fait un tuto dessus, et que en vrai c'est plutôt pratique, c'est sur la Binance Smart Chain, les frais sont faibles, bref. La plateforme est cool concrètement. Et donc, dessus, en fait, vous allez avoir, donc dans l'onglet, je ne vous ai pas dit ce que je faisais, dans Earn, vous allez sur Pool. Et dans Pool, vous avez tous les pools de stacking. Bon, ça met un peu de temps à s'actualiser. Mais en fait, dessus, peu importe la crypto là que vous allez gagner en récompense, vous devez stack du cake, donc le token natif de PancakeSwap. Vous stackez du cake et vous choisissez ce que vous voulez recevoir. Selon ce que vous allez recevoir, le taux sera plus ou moins bien. Généralement, plus le taux est élevé, plus la crypto est un peu bancale ou pas. Euh, Ou vous pouvez stack du cake dessus, et il n'y a qu'avec le cake que ça marche, mais en fait, ils vous réinvestissent les bénéfices, ce qui fait que si vous stackez du cake sans réinvestir, ça vous donne 49 et quelques. Avec le réinvestissement automatique, ça vous donne 63. Le boost est quand même balèze. Euh, ça peut être pas mal, hein. le cake, euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous fait quand même 63% par an. Franchement, c'est propre. Voilà, vous avez la liste de tous les tokens que vous pouvez gagner en stackant du cake dessus. C'est pareil sur tous les exchanges décentralisés, la procédure est tout le temps la même. Euh, vous allez ici dans « Détails », vous connectez votre wallet, ils vont vous dire d'ajouter du cake euh, dessus, vous le mettez, vous signez le contrat et ça part. Bref, j'ai déjà beaucoup blablaté, du coup je vous propose de conclure. Bon bah voilà, maintenant vous devriez savoir comment mettre en place du stacking et générer des intérêts 100% passifs sur toutes vos cryptos. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous connaissez la musique mais un petit like, ça permet de booster le référencement de la chaîne et de nous aider. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous voulez qu'on aborde un sujet dans les prochaines vidéos. Bien sûr, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez-lui la vidéo, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao